Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Évidemment, l'information majeure de ces deux dernières semaines est l'Intergalactic Aero Expo qui s'est tenue cette année pas très loin de nos studios à New Babbage. C'est à cette occasion que Wendy Yue a été invitée dans l'émission Clean Shot pour parler de l'organisation d'un tel événement et de nous expliquer que si le centre a dû être évacué suite à une alerte de sécurité, c'est en raison d'une bataille de Woblast entre des membres d'équipage un peu trop enthousiastes. Plus de peur que de mal. L'exposition en elle-même a débuté sur les chapeaux de roue avec l'annonce inattendue de Consolidate Outland qui a lancé le Nomade, un petit vaisseau d'entrée de gamme idéal pour les transporteurs en herbe. Quelques jours plus tard, l'excitation était à son comble due à la livraison tant attendue du Mercury Star Runner et qui a comblé au-delà de leurs espérances tous les acheteurs. Il semblerait toutefois qu'un problème dans le circuit d'alimentation le fasse surconsommer. Crusader affirme que le problème sera très vite réglé. Enfin, personne n'avait vu venir RSI et son Perseus. Hommage à l'ancien vaisseau du même nom, ayant un pont quasiment identique à l'ancien modèle. Ce vaisseau canonnier promet d'être une véritable menace pour les vaisseaux capitaux. Il n'est toutefois pas pour toutes les bourses à cause de son prix prohibitif. Pour le reste, l'exposition était plutôt tranquille, sans autres grandes annonces de la part des constructeurs. Il reste tout de même encore trois jours de convention, où vous pourrez admirer des armures et des armes, et les vaisseaux Best in Show. Certains spectateurs déplorent toutefois que Jax McCleary ait pu avoir accès au Hercule C2, au Talon et au Perseus, ce qui n'était pas le cas du public. Passons maintenant au reste des informations de la semaine. Les stations Restop ont dû revoir tout leur balisage suite aux nouvelles formations de gaz dont nous vous avions déjà parlé. Elles seront donc plus visibles malgré la baisse de visibilité ambiante. Toujours dans les stations, les dernières touches sont apportées à la zone d'accueil du module d'amarrage. Nous n'avons pas de date de mise en service pour l'heure, mais il semblerait que les choses prennent forme. Crusader a donné des nouvelles du Hercule et nous assure que sa production est en bonne voie, la plupart des zones passant en phase de finition. Ce qui semblerait être confirmé par Thumbril, qui a annoncé lancer la production du Nova. Il ne s'agit peut-être que d'une coïncidence, mais cela pourrait vouloir dire que les deux constructeurs souhaitent mettre leurs produits sur le marché en même temps. Suite au récent changement d'Impérator, le gouvernement a annoncé vouloir publier son programme courant décembre. Nous aurons alors la possibilité de voir en temps réel l'évolution de tous les chantiers en cours. Pour finir cette édition, le mois prochain, le programme de parrainage RSI vous offrira la seconde série d'armures Overlord, dont vous avez déjà pu apercevoir les casques il y a quelques temps.